Hello tout le monde, je vais vous présenter tous mes jeux 3DS, c'est parti On va commencer avec un des meilleurs, Pac-Man 3D, sur 3DS Donc Pac-Man et les aventures de fantômes donc lui j'y ai joué, il est super. Et j'ai aussi un autre Pac-Man. Sur 3DS toujours. Alors celui-là par exemple je ne l'ai pas testé. Je vais revoir un peu les images. J'ai Sega 3D Classic Collection. Il y en a que je connais, il y a le Sonic. Voilà, c'est des petites compiles, quoi, en gros. Voilà, le Sonic, ça, je connais, hein, classique. Et les autres, par contre, bah je le connais pas. Il faudrait que je teste ce jeu, qui a l'air super. J'ai Sonic Generation. Donc, tous mes jeux sont complets, hein. je filme toujours avec euh, avec mon autre main, donc du coup je ne peux pas vous faire voir l'intérieur, mais je vous garantis qu'ils sont tous complets. Donc les Sonic hein, toujours aussi top. Celui-là je l'ai eu il n'y a pas longtemps dans un grenier. J'aurais préféré une euh, version euh, sans que ce soit Nintendo Select. Mais bon. Par contre, celui-là n'est pas complet, il n'y avait pas la notice dedans. Mais sinon, tous les autres, ils sont complets. Donc là, j'ai Mario et Sonic au jeu de la pique Londres 2012. J'ai Mario et Luigi Superstar Saga. Alors, je ne l'ai pas testé. J'ai un autre Mario et Luigi, 3DS toujours, pareil je ne l'ai pas testé, les deux je les connais pas en fait. <rire> un autre jeu Mario, j'ai aussi Mario Tennis Open, j'ai beaucoup joué à Mario Tennis sur Gamecube mais alors sur 3DS. Je sais même plus si je l'ai testé, celui-là. Il est un petit peu ab abîmé euh, vers le haut, là. Voilà, mais les Mario, généralement, assez hein, du bon. J'ai Mario Golf World Tour. Que je n'ai pas testé. En vrai au Gob j'y ai joué qu'une fois en vrai. Mais euh, en jeu vidéo, euh, bon voilà. Je crois que j'y avais joué sur euh, Wii. Mais je ne sais plus c'était quel jeu par contre. J'ai un Super Mario 3D Land. Donc ça, c'est plus des jeux de plateforme, hein, comme j'aime. Voilà, super. Alors celui-là, c'est le meilleur, je pense. Hein. Voilà, Super Mario Bros 2. Il est juste un petit peu abîmé au dos. J'ai... Hey, Pikmin mais euh, Bon, je l'ai pas testé, je sais pas si c'est un bon jeu. J'ai toujours pas d'Amibo, j'en ai zéro. <rire> Par contre, j'ai le petit appareil là, le petit appareil blanc pour les amiibo, mais j'ai aucun amiibo. Ce que vous voyez là, il y a le petit euh... Peut-être que j'aurai l'occasion d'en tester un jour. Pour le moment, j'en ai pas. Bon, après le jeu, on peut y jouer sans Amibo, hein. ça, il n'y a pas de souci. J'ai un jeu pour apprendre l'anglais. Mais alors là, c'est vraiment du niveau très facile. Hein, parce que vous voyez, là, c'est pour enfants, quoi. Pour les petits. Ça doit être niveau primaire, je pense. C'est pas indiqué. Volume 3. Jusqu'à 12 ans. Ouais, oh, bah oui, c'est facile, ça. C'est les basses, quoi. J'ai Corby bon état je l'ai pas testé et euh, le généralement les corbis euh, généralement les corbis ça fait partie des meilleurs jeux j'ai un animal crossing happy home designer donc je suis pas fan de, de Animal crossing mais euh, ce jeu là euh, étonnamment et eh ben je l'aime bien J'ai Mickey Power of Illusion, mais euh, pareil je ne l'ai pas testé, il m'a l'air pas mal. J'ai aussi Spider-Man que je n'ai pas testé. j'ai un super jeu là, qui me vient la main. Docteur Kawashima, j'adore ce jeu. Ouais, c'est un petit peu prise de tête des fois aussi. Hein. Voilà. J'aime bien ces jeux éducatifs comme ça, là. je trouve ça sympa. Mais le mieux c'est celui qui est sur la Switch. De hein. toute... toute façon, tout ce qu'il y a sur la Switch, ça donne plus envie que, que sur la DS. Après, enfin, c'est une impression personnelle. Hein. J'ai aussi Yokay Witch, Esprit Farceur sur 3DS. Euh, J'ai aussi celui-là. Je sais plus c'est lequel que j'avais testé. J'en avais testé un sur les deux. Je sais plus c'était lequel. Donc là c'est euh, Phantom Goofy. Ouais apparemment ça ressemble un peu à Pokémon mais euh, voilà quoi c'est pas... Je préfère Pokémon ça c'est sûr. Donc voilà, faudrait que j'y que joue un peu plus parce que je ne m'en rappelle plus trop. Je, je l'avais testé il y a longtemps, mais je sais plus si c'était lequel. J'avais vu l'anime aussi, mais je ne pas trop. Hein. Après, je crois que j'avais ouais j'avais vu que le tout premier épisode en fait. Tandis euh, voilà. que Pokémon, le tout premier épisode que j'ai vu, hop, ça m'a donné envie de poursuivre. Mais Yokawet, je sais pas, c'est pas. Voilà, bon je préfère encore Digimon. Hein. J'ai aussi tous mes jeux 3DS Pokémon que je vous invite à regarder euh, euh, dans ma vidéo spéciale Jeux Pokémon. Et voilà, les amis, je vous ai présenté tous mes jeux 3DS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des likes, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo!